Quand j'ai planté au début là, j'ai eu un contrôle de, de, de, de surface et donc la contrôleuse, depuis que je sais très bien ce qui se fait parce que deux de mes filles ont fait ce genre de travail et donc elle débarque et euh, elle avait à l'époque des photos infrarouges, maintenant ils sont beaucoup mieux hein. et donc elle me dit y a un gros problème chez vous, vous déclarez des prairies, je vois qu'il y a autre chose, on va voir ça et donc je, je commence à lui expliquer et tout, mais c'est quoi, c'est un verger Je dis, non, c'est pas un verger, mais c'est un bois, c'est pas un bois non plus. Et bon, bon, mais ça ne se déclare pas comme ça, et tout. Mais heureusement, j'avais gardé un courrier de la DDA à l'époque qui m'avait bien spécifié, votre projet correspond à ça, ça et ça, et ne change pas le statut de la parcelle. Donc j'étais assez sûr de mon affaire. Donc seulement, pendant une heure, on fait le tour, il était très critique. Et à la fin, elle m'a dit, euh, tu sais, mon, mon, mon mec, il va s'installer là bientôt. Donc, plus de détails, il faut qu'il fasse pareil. C'était la première que j'avais convaincue, je crois, <rire> involontairement. Bon, elle était là pour nous <rire> pour contrôler. Hein. Et tout à l'heure, tu on discutait avec euh, ta fille. Ah, Catherine. Catherine. Et elle racontait le, les DPB. Je ne sais pas si tu es familier les, avec ça. Là. Le, les droits de... Les proratas, les droits à paiement de base, tu sais... Quand oui, il y a des maintenant, critères maintenant. Voilà, il y a des oui. SNA, donc il faut sortir, tout ça. Et toi, tu es familier avec ça Tu peux en parler non, là Non, ou... moi je, je sais qu'il y a un minimum de surface à avoir en nez. En, en ou oui. C'est combien 5 ou 10% 5%. 5%. donc elle y est largement. Le oui. là. Oui, oui. Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi elle ne les déclare pas. Alors, ben, est... Parce qu'en fait, euh, dans, la, dans la dernière PAC, euh, notamment sur Prairie, tout ce qui n'est pas de l'herbe... Euh, il, il faut déduire les surfaces Il faut déduire les surfaces. Et en fait, euh donc d'une part il faut les avoir, il faut avoir un certain pourcentage de surface, après il faut les déduire. Alors, quand tu es en bio et même quand tu es sur prairie, tu n'as pas besoin de ces surfaces-là. Tu comptes que sur les grandes cultures conventionnelles. Okay. Mais, euh ah oui, euh, bien, donc tu n'as pas besoin des, des 5%. Mm -hmm. Par contre, si tu as des choses qui ne sont pas de l'herbe au milieu de ta prairie, mm -hmm. ça tu l'enlèves. Et, et comment euh... c'est jugé Donc là il y a un arbre, ben il voilà. y a un manifestement de l'herbe jusqu'au... Et ben voilà, bah, en fait c'est que quand tu fais ta déclaration euh, c'est eux qui font ta prédéclaration. Ils notent mmh. euh, sur la base d'une photo aérienne toutes les surfaces qui ne sont pas de l'herbe. Mmh. Donc là, par exemple... Ah euh, non, je crois que ce qu'elle a expliqué, ce n'était pas du tout le problème sur les parcelles agroforestières, mais sur les parcelles derrière où il y a quelques gros arbres. qui y étaient. Oui, mais ça, ça revient au même en fait. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la photo aérienne mmh. et du haut, là, ils vont voir que bah là, tout ça, c'est un arbre. Ouais, et la surface est déduite. Hein. Et la surface est déduite. Et en fait, euh, si, euh, on peut dire, attention, moi, c'est... Euh, c'est pâturé dessous et il y a de l'herbe jusque dessous. Mm. Et on fait retirer euh, cette surface qu'ils ont marquée parce que les contrôleurs peuvent venir et constater que... Et ça, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus parce que mm. les contrôleurs euh, ont fait du zèle et ont, euh, et ont enlevé beaucoup mm. de surface. Et en fait, il faut bien dire que euh, s'il y a de l'herbe dessous, ça compte quand même. Et ah, ça, les, euh, les éleveurs ne le savent pas forcément. Ah oui, parce qu'une plantation comme ça, avec 140 arbres à l'écart, ah ça peut ah faire. Quoi, ah hein. bah tu n'as tu ah. quasi plus rien. Tu avais ah. quand même des arbres qui se touchaient presque à certaines, ah. dans certaines zones. Hein. Ah.